Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, tata. Tu veux faire un retrait? retrait. Oui. Pour combien? 100 000. 100 000. Oui. Et hey, le numéro? Eh, eh, eh, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. En fait, elle voulait faire un retrait ou bien quoi? Retrait. Il faut faire ça sur mon numéro. Bonjour, madame. Vous êtes très belle. Merci, Tata, le numéro? Oui, 96 46 21 21. D'accord. Vous faut ça. Vous êtes très belle. Bien Merci. vous êtes dans le quartier? Oui. Wow. Ah, tata. Hey, tonton. Oui, comment est C'est quoi C'est un Le Bon. Non, dit ça. Elle a dit 100 000, 100 000. 100 000. Oh, Oui. Ah, en fait, j'arrive pas à 100 000 sur mon tu ah. ah. peux, 47, je peux 0, avoir numéro. Tu peux avoir votre numéro. Yeah. Vous D'accord. C'est bon. D'accord. Comment ça vous dit Sinon, moi, c'est moi qui habite ça. Ah, ok. Tu es C'est ma voiture. Oui, c'est votre voiture. mon D accord. D accord. D accord. Si vous n'êtes pas pressé, vous déposer, mais si vous êtes pouvez-vous savoir votre numéro Non, je suis Et un peu après... pressé. c'est comment? je ne comprends pas je peux, là. non en fait, oh, non, non je, je voulais passer à la maison. Hein. attends cette là. je voulais passer à la maison. Hein. je veux quoi? Bah, j'ai tout programme. tu dois sortir. depuis là tu es revenu avec les chaussures. tu dois passer tu devrais passer à la maison. je suis vraiment désolé mais je vais prendre ça c'est bon. ah ouh je viens passer oh. à la maison.